Je sais que ça fait longtemps de tu maison de la maison de la maison de je maison de la maison de la maison de la maison de la parole de Dieu est tellement actuelle que de Ma vidéo attaque à la, bo, la, bo, la toujours béni car je sais que ceux qui parlent le Rata, ma vidéo, plus puisque je me rappelle que ma vidéo est à 2016, 2017, 2018, tout ça. Deux fois, je vraiment ce sont des messages Ngamou et Donc, je me suis que Donc, chaîne, quelques pour me faire un peu, comment dire, s'en procurer ça. Je veux dire, pour passer le temps pour moi, quand il y a un message, il y a un message, un message évangélique, un message euh, un caractère un peu informatif, euh, informatif, cest ça dire tout un formulaire donc oh, et euh, euh, comment dirais-je, la carte de l'église, la carte de la dénonciation, tout ça, Bon, mon message, je me que okay, tu as l'air expliqué ma campagne, dans la l'enseignement, donc euh, prenez le temps, beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans, et puis euh, euh, je vous annonce déjà que si tout va bien, déjà semaine prochaine, site nabisolesavertis.net et aux engrais sources opérationnelles caraninx a qui les avertit point net mais qu'on a eu un problème technique ya Situana yango en gros pour le moment sur Béti nous les avons la terre mais au moment de ma mais a quatrième pour le moment sur au quotidien les avertit point net ils a donc en construction tout tout on gagne malin et puis Tokyo pésarino en gros tout le monde les allées je vais dire, n'est-ce pas, je vais dire, je d'autres dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je vais dire, je ce dire, je vais dire, je vais dire, question comme d'habitude numéro de téléphone les avantages d'habitude to qui commentaire bah commentaires te commentaires pendant que nous occasion y'a interaction c'est à dire nous écrire par mail ou bien par messagerie par exemple commis au moment qui n'osent répondre t'es peut-être un peu bousculés pour nous sous mais ceux qui commis vraiment tout ça l'effort pour répondre. Et puis après, euh, on est dans le lobby s'il y a des questions à poser, pourquoi pas avoir le temps aussi de parler au téléphone. tout que même nous ne nous, nous permettre avant que bon Avant Nous Nous avons passé Nous un Nous Nous bon et que Sungabi se comprendre uh, bat oh, bat-tambula qui n'est pas Yeshua, qui qui n'est si bat-oe bat na qui qui nous allons parler mal des douze apôtres. Nous voulons parler mal donc des douze apôtres, des choix. Puisque la fois passée, je parlais avec avec mon frère, ton obit, ton solide, ton que il y a d'autres gens même qui ne savent pas d'autres noms des apôtres. Nakati il y a la Bible. Ils ont faute, ils savent pas où ils Puisque tant au que ça la que que va dire constituer bien que ça va écrire. Il y a donc il y a il y a Bible. Je pense que Batena compte par rapport à euh, bah, histoire oh bah Riki sur place mais moi je ne crois pas que Mbapotre Mousoussou Mbakoma tellement qu'on je ne crois pas je pense que peut-être Mbakoma qui m'a remis qui mouké ou bien soit et eh, Mbamouley qui bah, bah, même idée Mbakoma qui ça pouvait euh, comment dire être euh, com complété par euh, Mousoussou ou oh, peut-être Mbakombele Mbak Pierre les tiens Mbak bah, Jean eh, donc Mbiki bah, bon Mbamika ko eh, ko comment dire Mbamika ko donc quoi très bien on peut être le bango et puis après hein avec une idée seulement que comme la bible mais je suis sûr que bah recherche est Ezali à 100% mais je ne veux pas vous dire que la bible n'est pas 100% vraie la bible c'est la parole oyo batuba qui la parole de Dieu c'est-à-dire il y a des choses la bible un jour nous allons parler de ça même pendant que nous peut parler que c'est bino histoire bible tout ça une mission, déjà beaucoup d'enchaînes de beaucoup de émission par rapport à l'histoire de la Bible. Là, je veux réellement épingler dans le côté spirituel. Puisque j'ai comme l'impression que beaucoup de gens, malgré le concept de la Bible jour, la journal mais beaucoup de gens continuent n'est-ce pas à lire la Bible comme un journal il y a un donné, donc malentendu contradiction la il y a un donné, même la prolifération la doctrine église puisque chaque alors alors moi je pense que c'est important de comprendre que la Bible oui c'est sont des informations bah Benoît ba qui parpa pas ce qui s'est passé mais l'esprit de Dieu au Ezali n'est-ce pas on a quatre euh, nabi na sont tant autant quand même phrase que Yeshua qu'expliquer plutôt qu'enseigner Yeshua aboi que osoiris qui entre guillemets il a que le coup le livre mot que livre d'où je ne vous laisserai pas seul mais je vous enverrai le saint esprit pourquoi puisque lui c'est lui qui va vous enseigner dans toute vérité c'est-à-dire la vérité que nous nous apprenons vient du saint esprit ne vient pas seulement de paroles ne vient pas, ne vient pas seulement des écrits Écrits, bah, écrit ça le quoi information mais là mais l'étude ou la révélation ou bien euh, l'idée cachée c'est le Saint-Esprit qui nous révèle au en fait cela Bah apôtre bazalique au joueur rôle mogomaka si n'est-ce pas na katia foi chrétienne puisque déjà du fait que to ben, une foi chrétienne le terme chrétien, et où tu as été en tu as été en Tioche, où tu as été en par rapport façon en Tioche, tu as tu as tu idéologie, tu as tu as chrétien mais tu as pourquoi puisque nous nous connaissons notre maître et Religion. Donc, le christianisme, ce n'est pas une religion. Il pas religion, islam. Non, non. Donc, le christianisme, il y a un bouddhiste qui est donc, divinité à Yeshua. Bah, tout bah, lui, konnima, y sont, y, nous, nous étions autrefois pêcheurs, autrefois païens, mais Dieu nous a, n'est-ce pas, rachetés au moyen du sang, n'est-ce pas? Il y a Moana, il bien sûr, mais il s'est rendu, n'est-ce pas, Moana, pour à, à, à, à la Tanzoto, il y a de façon que nous autres, dit nous avons nous avons pas la nous que nous avons dit que nous avons dit que nous avons que nous que nous vie où, et ça, de Yeshua c'est pourquoi puisque le baque non toi chrétien peut être oui par appellation mais nous sommes plus des disciples de Yeshua bon retenir le koana la bible nous dit dans le livre fages chapitre 2 et chapitre 2 ceux qui ont beau temps beau temps vraiment hein donc passage donc, donc, euh, donc euh, mobimba déjà ont très capital Passage Oyo, yo, il y a tant que moi dans l'ensemble, il y a tant que disciple en colo, on comprend que Ephésiens 2, ou yo, vraiment, nous vraiment un fondement. Bon, pour nous, on peut faire ça un peu, nous avons Ephésiens chapitre 2, verset 1, nous avons sauté verset dans l'infatangle. Verset 2, na, vers, verset 1, il y a Ephésiens 2 et le biboue. Donc bandeli, Ephésiens chapitre 2, verset 1 et le vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance, de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Pour continuer, hein, je vais sauter, je vais dire, tu vais versé donc euh, donc euh, 14, par exemple, Ephésiens 2, 14, car il est notre épée, lui qui, des deux, n'a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. « L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau. En établissant la paix, 16, et de réconcilier l'un et l'autre à un corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. 17, il est venu annoncer la paix à vous qui qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts car par lui nous avons le, le, donc les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit 19 ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes co-citoyens co donc vous êtes concitoyens, je veux dire, de saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et de prophètes, Yeshua lui-même étant la pierre angulaire. Donc, tout ce qui ta chapitre 2, il très, très capital. Euh, donc, verset donc 20, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes, c'est-à-dire les apôtres, oh, donc, les apôtres. Et puis, le prophète, il m'a commis, il m'a commis, m'a il y ancienne alliance, bien ancien testament. Voilà. Maintenant. Avant de avancer, il faut comprendre à dans job, à vie, selon ce que je veux dire. à tu as Yeshua. que tu as selon que il faut obéir être ben disciple. Il bon, faut comprendre gagne, ma, très bien. Dans le raisonnement ou bien idée. L'esprit me convainc. Soit que ça, Maïlelanga Mokonzam Berlin Bisingaï. Mais l'Esprit de Dieu me convainc depuis longtemps. M'a convaincu déjà pour vous dire ça au passé que normalement, tant on habite au présent, ouyo, et Bungu, Batunyonso, Bazala, bah, disciple. Pourquoi à uh, Matthieu, Matthieu chapitre 28, verset 19. Il y a ce que le Seigneur Yeshua dit Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tout le peuple, tous les peuples. Pourquoi je vous dis ça? Puisque, ce qui n'ont pas soutenu que normalement, tous ceux-là qui sont appelés aujourd'hui chrétiens doivent être, je vais dire, disciples. Pourquoi? Puisque Yeshua a fait sa responsabilité dans le groupe Yabatu, Moko Bazaki 11 Donc 12 1, 11 plus douzième a été remplacé par Paul. c'est ça selon vous m'appelle Saint Esprit, puisque beaucoup pas que après Liwaya Judas, après l'Iwa Judas, beaucoup monnent que. Pierre y a Pierre, l'apôtre, qui a option, n'est-ce pas, il y a un tirage au sort pour remplacer le 12e. 12e apôtre il y a Et, à la place de Judas. Et pourtant, on a des apôtres, je pense, chapitre 2 déjà. bon y a un tirage au sort qui Matthias. Mais tant on continue l'histoire de Matthias, il y a une histoire qui est Mais a un tirage au sort qui physiquement qui mais Yeshua a kena kacha selon programme selon plan Yeshua a nombre les pourquoi puisque quand il, euh, Paul avant donc il a fallu écouter un Et bien que pour donc au début ils rejeté comprendre qu'il était vraiment leur frère bref donc les disciples maintenant là où d'autres gens ne comprennent pas ils donc, belle bazako confondre il Y a fois ça Esprit est conduit C'est pourquoi même vous verrez que même dans y a y a que Pierre Donc mes frères et puis n'y est pas donc apostolat local a vraiment mission au oh, Yeshua Pesaki Bango et puis ça qui mission c'est-à-dire c'était pas comme un donc un en donc un titre oyo obapetre oh, batulelo <coughs> ali ko chizango donc abusivement alors que ce que je voulais dire exactement sous-main dans mes campé ko fongola parenthèse oyo il y a likambo auto bengi en Éphésiens chapitre donc 4 verset donc 11 place n'est-ce pas la Bible nous dit que euh, Nzambe atindi ba don c'est-à-dire hein, Yeshua Pesiba don n'a, ba na ba pas e a un don, un a pasteur, docteur, Mais ce que je suis en train de dire, c'est si que d'abord, on a la pasteur, c'est disciple. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas, pas le cas. Au un pasteur, so se pur, pire même que païen. Je suis un prophète qui se comporter comme un marabout. un euh, euh, euh, apôtre se comportait le roi. C'est-à-dire a aspect, n'est-ce pas, il y a un service. Puisque ouais. le service est pas. qui un usurpation, c'est-à-dire qu'il l'on a un du pouvoir. Ils ont perdu de sens n'ango. La nous partir bref parenthèse a to la question par rapport à ne peut développer donc donc terme disciple très important pourquoi puisque même l'apôtre avant Yeshua, après sa mission il fallait ba disciple disciple ali élève apprenti un maître mettre dans au psaie n'est-ce pas comment dirais comment au tambola mo qu'ils en dingini ni comment se comporter ça dit mettre dans au psaie court Sko, que disciple dans tigala à la bongo au fil à mesure dans au cola baco personne esco responsabilité yango bango dingi basaki wana donc c'est des apprentis et puis tangou baiko psa bango n'est-ce pas responsabilité au benghi apostola apostola il ne comment que non et ça a envoyé motin d'ami mission à Matthieu 28 Tanga cest à aller c'est-à-dire donc donc et à za donc mission va kende cest à yeshua donc il y a autre bengi apôtre apôtre ça a ont que comment dire créé église toi fonda la église donc c'est pas ça apôtre ali muto nzambe atindi yeshua atindi envoyé Okay. Alors, si vous avez un a un un va pas que vous avez, vous avez, vous avez, que vous avez, c'est Verset dans 2 à 4. Donc Matthieu chapitre 10, verset 2 à 4. Il Y a Donc, tout bandit. Voici les noms des douze apôtres. Matthieu chapitre 10, verset 2. Voici les noms des douze apôtres. D'abord Simon, Pierre. et puis son frère André, et puis Jacques. Najan, Jean, ba, ba frère. Jacques, Najan, Jean ba sa ki ba frère. Papa na mouan koume zaki Zé Béde, maman na mouan koume zaki donc, euh, euh, euh, Salome, ou a sa même, mèm, hein, t'ang ou, euh, kouma dire, euh, parmi Basso, ba sa ba, ba ki donk na se a koua, maman, ya Jacques, na Jean a sa ki Peouana, et Jean a sa ki ouyo, oh, ouko oh, oh, Apocalypse. Et puis Philippe, na Barthélémy. Thomas, na Matthieu, Mathieu, Mathieu, c'est collecteur il est donc un pas Jacques, Jacques, c'est-à-dire que va confondre avec Jacques, parce que Jacques a été un avait deux Jacques. Donc, Jacques, fils des Zébédé, il y a un fils des Zébédé, pour nous ça la différence, il y a pas de Et puis, il y a Jacques, fils d'Alphée. Et Tadé. Tadé, pas Zaki, n'est-ce pas? Donc, euh, donc euh, je vais dire, p euh, euh, disciple. Et puis, Simon, a qui les et puis Judas, l'Escariote. Ok, c'est à dire Judas l'Escariot qui est sous Simon, on a les Jacques fils de donc d'Alphée, Philippe na Barthélemy, Thomas na Mathieu, Jacques fils de Zébédée na son frère. Jean, il y Salomé, et puis Pierre, André. Ce sont là vraiment les 12 noms, parce qu'ils constituent une équipe forte, n'est-ce pas, il y a Yeshua. Maintenant, même leur façon de travailler n'était pas la même. Chaque mout avait reçu une mission particulière. Si Toko kota na ba partie koeba qui a fait quoi n'est au comprendre que nzamba ta la katé mutabanda ki libosso te muto kina na katikati Paul il dit même que non Na m'a le moindre mais j'ai travaillé plus que tous pourquoi puisque il avait une autre consécration c'est pas dit que d'autres n'avaient pas de la consécration mais lui il avait reçu une autre je vais dire une euh, comment dire il avait reçu donc euh, une consécration extraordinaire tout le monde en même après alors ce que je veux dire la première partie à années c'est que tout y est comprendre vie il y a sur la terre n'est pas qui persécuté n'est pas koufaki pour et tout tomita la soukou bisou moko le l'eau je travaille là l'évangile avec eux. donc dans la paix dans la quiétude dans la quietude, je veux dire, dans la paix, dans l'amour, dans la joie, sans pourtant bah, bah, inquiéter. Bah, in, Mais est-ce que ceux qui te comparent ce qu'on attend, dans la persécution, est-ce que c'était vraiment... Est-ce que nous faisons les mêmes choses Est-ce que tout ça, pour atteindre le niveau répandre l'évangile ou bien tu as travaillé pour ma Tout donc on a que Pierre n'a pas fait un groupe de gens qui s'appellent, qui qui se disent que non, ce sont des. Donc, ne pas des pierrés, bien des pierrettes, ou bien Paul n'a pas fait donc.. Euh, comment dirais-je ba ben bien soit, ba n'a pas fait un groupe de gens pour la ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ne suivant que la volonté ba ba ba ba ba vous continuez à partir pour vous travailler avec Ndeng Nini. Comment est-ce qu'ils étaient mis ensemble Pourquoi est-ce que le monde a proliféré Il y a une église qui est belle et qui sont ensemble Pourquoi est-ce que le monde a été quitté l'église et qui dirigé par Batou Qu'est-ce qui fait que vous yeba le vrai et le faux disciple de Yeshua Toi dans le monde le monde, série autre vous les douze apôtres. Pour la première partie, vous êtes dans la première S'il y a des questions par rapport à la première partie au vous êtes dans le numéro. Les mais les Zawana, tu vous en tant que deuxième partie prochainement, tu pouvez réexpliquer bien, vous ça va sa réponse selon ce que Dieu va nous conduire. Que le Seigneur vous bénisse vraiment abondamment. Soyez bénis au nom de Yeshua. Shalom.